Allez, donc je vais faire des, des petits modelages de d'amande pour finir tout ça. Alors moi, c'est vrai que j'aime bien faire des modelages de d'amande. J'en fais beaucoup à Noël, à Pâques. Et euh, tout, toute l'année, en fait, euh, on a beaucoup de demandes de gâteaux personnalisés. Vous savez, avec des, petits, euh, des, petits, euh, des petits animaux, des petits chasseurs, des trucs, des, des pêcheurs, des petits bébés. Des... Donc là, je fais un petit père Noël qui va servir... Euh, donc je vais le mettre sur la montgolfière, sur l'avion bah là c'est de la pâte d'amande que j'achète euh, mais elle va bien l'autre pour modeler aussi hein. mais c'est vrai que pour faire une pâte d'amande à modeler comme ça c'est bien d'avoir un broyeur en fait pour avoir quelque chose de très fin pas avoir... donc en général quand je fais des, des modelages comme ça ils pèsent 50 grammes pour, euh, quand je les vends entiers en boutique Alors là je vais juste faire des têtes de père noël donc je vais les faire à à 20 grammes, je prends le colorant de d'éco-relief, vous savez liquide, vrai est... donc si je devais faire un petit à euh, entier, je vais vous en montrer quand même, donc là je fais le corps à 30 grammes, donc pour un à entier en fait je pars dans tous les modelages pâte d'amande en fait il faut partir d'une belle boule qui n'est pas le, les, les plis comme ça vous voyez de la pâte d'amande il faut que ce soit bien lisse, donc le modelage en fait c'est relativement simple on part toujours d'une même forme d'une boule après on, on fait plusieurs choses donc là par exemple je peux faire une goutte si je veux faire un, un petit canard Vous voyez je fais un petit je peux faire un petit canard comme ça bon, vous l'imaginez jaune hein, quand même avec vous voyez la petite tête le petit bec etc euh, mais là je vais faire donc pour le bonnet de père noël vous allez voir le bonnet de père noël donc je pars d'une boule et là, je vais faire une poire. Donc, vous voyez, là, j'ai une poire, par exemple. Mais je vais continuer ma poire. Hop, on travaille toujours avec la, la, la pomme des mains. Là. Donc là, je continue ma poire. Avec ça, par exemple, je pourrais faire une tête d'éléphant, ouais, avec les yeux, la petite trompe, après qui revient, etc. Là, en fait, ça va être mon bonnet de Père Noël. Je vais le présenter comme ça. Hop. Ok. Après, je vais rajouter le visage, etc. Vous voyez, c'est relativement simple. Après, les, les modelages, c'est bien de travailler en en série aussi, hein, vous faites... Alors nous ce qu'on fait, ben là on a fait les, les modelages d'Halloween ce week-end. Donc on fait des. On colore notre pâte d'amande et on l'étale au laminoir à 1 cm. Et après on découpe à l'emporte-pièce. Euh, donc avec un emporte-pièce de, de 5 cm, vous savez que ça va vous faire 40 grammes par exemple. Après sinon vous avez des règles, hein, des règles à masse pain, des, des règles à modelage. Donc vous faites vos boudins par exemple de, de 300 grammes, donc bien réguliers. Vous avez une petite règle comme ça graduée. Hop, et vous posez donc ça marque chaque chaque élément donc, voilà donc si je voulais faire là, là je vais juste mettre les têtes en fait sur le modelage si je voulais faire un corps de père noël donc père noël alors, il y a plusieurs types de corps que vous pouvez faire en modelage par exemple les corps les plus simples donc on va partir juste d'un petit boudin comme ça bien régulier on le coupe par exemple aux deux extrémités pour faire les jambes et les pieds donc là par exemple hop j'écarte les jambes je les je les descends et je mets les pattes par dessus donc là vous voyez ça me ferait un petit corps pour faire un petit chien ou un petit cheval un truc comme ça euh, sinon vous pouvez faire le même style de corps mais pour donner un petit mouvement euh, couché donc pareil tac. et là hop je mets la jambe dessus enfin le bras dessus la jambe dessous donc voilà et là je fais un petit un petit emplacement pour mettre la tête donc là pour faire un petit lapin couché etc après il y a les corps un peu plus techniques comme ça où là c'est pour les personnages un petit peu un petit peu en bon point quoi comme l'éléphant l'ours le cochon ou le père noël donc là c'est un peu plus technique donc là je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure le bonnet du père noël donc je sors le premier membre d'accord hop je le retourne je pousse un petit peu je vais faire le deuxième membre hop pareil troisième et le dernier voilà donc ça je l'écrase donc je toujours je pousse avec mon pouce pour faire vous voyez la, la petite euh, l'emplacement pour la tête pour que ça colle bien en fait et là par exemple mon Père Noël après je viendrai le poser dessus après je vais faire la barbe tout ça hein. mais vous voyez ce que je veux dire ça fait un, un Père Noël un petit peu un petit peu rigolo un petit peu fatigué voilà ok donc ensuite j'ai oublié de prendre la pâte d'amande blanche, bien sûr. Mais je vais essayer de faire... S'il faut que j'arrive à faire du rose pour faire la tête, je vais mettre du beige avec du rouge, ça va le faire. Ouais, ça va le faire. OK. Donc, je vais vous faire des petits rennes aussi, hein, tant qu'on y est. Comme ça, c'est fait. Ça va vite, les petits rennes. Donc là, j'aurais pu prendre la pâte d'amande chocolat. Reste euh, mais sinon pour Noël, là pour Halloween, pour Pâques, des choses comme ça, vu qu'on les prépare quand même à l'avance, on les fait dire. c'est vrai que ça fait joli, ça fait une belle finition. Il reste bien moelleux à l'intérieur. C'est vrai que c'est quand même sympa. Donc on met dans des dans des bacs gastro, vous savez, les bacs gastro là un petit peu haut, donc de... qui font 9-10 cm. On colle les personnages avec du beurre de cacao. Donc on passe le bac gastro au beurre de cacao. Enfin un petit, un petit peu par un petit peu, pas tout d'un coup, sinon ça fiche. On pose les personnages dedans. Quand, quand c'est bien collé, on verse le sirop, et voilà. Voilà, alors, donc bien sûr, l'outil indispensable pour le modelage, hein, c'est les ébauchoirs, donc il y en a un qui est vraiment indispensable, c'est les yeux, OK Parce que sans les yeux, c'est les yeux qui vont vraiment donner tout le, toute la beauté du, du modelage, tout le, tout le côté rigolo, etc. Je, je vais faire des têtes de rennes. Donc pareil à peu près le même poids 24 grammes hein, bon. ok donc là facile aussi donc là on va faire une poire hein, tout simplement hop donc voilà c'est tout pas plus donc en fait ça va être posé la, la, la pointe en haut on va venir faire donc après c'est bien de garder toujours dans la, la paume de la main le, le personnage, comme ça il reste bien arrondi. Donc là je vais faire les yeux, donc les yeux on enfonce toujours droit, hop on relève un peu pour faire, le, pour, euh, faire ouvrir un peu les yeux, vous voyez. Donc je mets droit, et hop, j'ouvre un petit peu, comme ça ça fait des yeux un petit peu euh, ouverts, et une petite bouche coquine sur le côté. Donc là je vais venir rajouter les oreilles sur le côté. Donc pareil, je fais juste une petite goutte. Hop. Et là ensuite, je viens juste marquer les oreilles pour faire le, le trou des oreilles, quoi, disons. Donc je mets bien mon doigt derrière pour tenir, pour pas que ça tourne. Comme ça, ça soude bien le tout. Voilà. Et ensuite, je vais venir, on va faire des petits bois en chocolat, juste au cornet. Et on va venir les planter. Il manque juste le petit nez rouge. Voilà, donc là je vais faire juste les têtes, mais si je voulais faire un petit rêne entier, donc je vais vous montrer le petit corps comme j'ai comme fait tout à l'heure. mettrai comme ça et après avec les petits bois qui ressortent ok donc là je vais finir les pères noël donc je vais étaler ma pâte d'amande rose voilà très fin qu'on voit à travers en fait non non c'est juste pour euh, détailler voilà donc je vais mettre ma pâte d'amande très fine sur ma tête de Père Noël, comme ça, ça fait comme s'il y avait un bonnet autour. Donc je, là, je l'étale bien pour bien que ça prenne, pour bien qu'elle soit incrustée, pour pas qu'on voit trop l'épaisseur du rose. C'est pour ça qu'il faut le faire bien fin. Et donc là, je vais en profiter pour faire mes yeux et la bouche. Donc la bouche un peu en bas parce qu'après il, il y aura la moustache, donc il faut garder la place pour la moustache. Voilà, la bouche un peu ouverte. Voilà, Un petit tablage ça fait pas de mal un petit tablage câbles alors un petit cornet donc les bois des rennes hein, tout simple Hop. après il faut pas oublier de faire ceux de dans l'autre sens je vais juste faire les yeux des, des petits ours Je vais pocher la barbe directement sur le, sur le montage. Alors, glace royale, donc en général je prends une petite douille euh, petite douille cannelée pour faire la barbe. Et pour les moustaches, je vais les faire au cornet, et pour le pompon, euh, le pompon du bonnet aussi je le fais avec le même cornet. Et après, il manque le plus important, c'est le, le, le point des yeux, en fait. C'est ce qui va vraiment donner le. Ok, donc je vais coller les petits bois aux rennes. C'est ça le plus important. Hein. Dans, le, dans le monde de l'âge, c'est vraiment les yeux qui vont... Il faut vraiment s'appliquer pour faire des jolis yeux, un peu gros, voilà, pas trop petits, qui soient un peu rigolos, qui donnent envie quoi, quand on les regarde, que ce soit, que ce soit sympa. Voilà, donc ça je laisse cristalliser, il me reste juste les bûches à finir. Donc là en même temps, il y a Maé qui garnit les, les petites bouchées, les petites pâtes d'amande. Vous voyez avec la petite euh, pâte à tartiner qu'on a fait hier. Oui, ça fait joli. Hein, Un gros couteau de tour. Non, mais Alors, juste le dernier petit truc. Alors, la dernière bûche, je vais faire une petite écharpe pour le petit Tourson. Euh, Yeah. <laughs>